Marre d'entendre toujours les mêmes Chaque trimestre, Altermond donne la parole à une personnalité que l'on entend peu dans les médias pour qu'elle apporte un éclairage inédit sur l'actualité. Après avoir donné la parole à Karim Laïdji, avocat iranien, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, à Marie Skondé, grande écrivaine guadeloupéenne qui fut la première présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT qui siège aujourd'hui au Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail et Apinar Pinar Sedeq, sociologue turc engagé sur la question des droits des minorités dans son pays. Retrouvez en décembre l'interview de Shawan Jabarin, directeur de l'ONG palestinienne Al Haq.